Hola amigos, bonjour tout le monde. Hello Idrin, Hi everybody, welcome back to the channel. First of all, I want to thank everybody for subscribing. I finally made it to uh, the thousand subscribers. Thank you very much. And uh, I'm happy to uh, see your comments. Donc, dans ce vidéo, vous rappelez que euh, j'ai installé euh, récemment les aérations à l'arrière plus la prise usb sauf petit problème la prise usb apparemment était défectueuse donc voilà euh, j'ai été euh, remboursé pas de problème j'ai commandé une nouvelle toujours sur aliexpress et, euh, et donc dans cette vidéo je vous montre l'installation et en fait surtout parce que je vais changer un petit peu la manière dont j'ai installé cette euh, et je connectais cette prise usb Rappelez-vous que j'ai connecté euh, cette prise USB par ici à la prise euh, 12V à l'avant, qui est continue. En se disant, c'est bien comme ça, les téléphones, iPad peuvent continuer à charger même si le moteur est coupé. Sauf qu'il y a une petite lumière LED et à long terme. Disons que la voiture ne bouge pas pendant euh, quelques jours, une semaine, quelques semaines il y a une possibilité que la batterie de la voiture sera vidée par cette prise. Autre raison c'est que euh, je viens d'apprendre que apparemment euh, les, cette prise 12V là-bas est relativement susceptible et quelqu'un qui avait pas mal de problèmes avec un, un air conditionné euh, qui faisait sa propre vie et il s'avère que c'était une prise chinoise branchée dans cette prise 12V qui perturbait le système. Donc je préférais d'enlever ma, ma prise USB et de relier les câbles comme c'était. Autre raison euh, que j'avais préféré de brancher tout devant, c'est que j'avais déjà branché sur la prise 12 qui est dans la coudoire une prise USB que j'avais, euh, non une prise Ouzol, pardon, qui est dans le coffre pour euh, ma glacière quand je pars en vacances. J'avais peur que ça allait faire trop de, de branchage, trop d'ampérage sur une, une seule prise. Mais j'ai fait mes calculs et il s'avère que euh, ma glacière, qui doit être le plus puissant que je puisse mettre sur ma prise volts à l'arrière, ne prendrait que... Euh, 4 ampères. les prises euh, USB qui sont fast charge donc c'est 4,2 ampères mais qu'à 5 volts donc en gros si on fait le calcul ça vous revient à 1 ampère maxi et encore si la prise en est capable et puis j'ai toujours ma prise USB dans la coudoir qui alimente la dashcam que vous voyez là, la Autobot Eye que vous pouvez voir ou que vous avez déjà vu dans une autre vidéo et euh, une prise euh, iphone qui traîne toujours par ici pour madame donc voilà euh, mais donc le calcul fait ça fait 4 ampères pour la glacière à l'arrière 1 seul ampère ici si jamais on charge les deux iPads à l'arrière si on est sur la route plus les deux prises usb là bah, disons qu'on est toujours à euh, 6 7 ampères tandis que euh, le fusible standard pour le, la, la prise 12 volts ici est de 10 ampères je crois donc voilà on est toujours bon ce que je vais faire je vais brancher cette prise usb que je viens de recevoir avec une fusible entre comme ça il y a toujours une fusible 10 ampères ici et je me corrige je crois que la prise là bas est de 15 ampères donc tout va bien donc voilà, on enlève le panneau et voilà à l'arrière on voit toutes mes connexions donc la ration, la prise usb avec le câble qui part en avant et que j'ai déjà détaché et alors les câbles de ma prise à l'arrière donc je vais tout défaire et je reviens vers vous donc ce que j'ai fait maintenant ici le, le câble bleu c'est le câble d'origine qui était déjà à diviser, que j'avais soudé donc je préférais de laisser ça comme ça j'ai coupé la déviation et j'ai relié ce nouveau câble avec le fusible et qui amène jusque à ma prise USB et j'ai clipsé un petit scotch-lock dessus pour faire la déviation vers le coffre. Donc, de cette manière, il y a ma prise USB installée ici et ma prise de zolt dans le coffre (4 ampères et 1 ampère, je pense maximum) qui amène jusqu'ici. Où il ya des déjà de protection et ensuite ici vers ce câble d'origine je vais répéter la même chose pour le ground, la terre, le câble noir et puis c'est fini tout est branché voilà les deux déviations positif et terre les deux déviations vers le coffre et le branchement sur ma prise usb comme vous pouvez entendre je viens d'allumer la voiture et le constat j'ai déjà de la lumière c'est déjà pas mal je vais essayer de brancher l'iPad voilà l'iPad réagit comme vous voyez une petite lumière les deux portes marchent Nickel, je suis très content. On va voir dans le coffre si tout va toujours bien. Donc voilà, j'ai pris une petite prise. USB, Remettre. Déjà, on voit la lumière bleue. Je sais pas si vous voyez le reflet. En tout cas. Voilà, il y a le la... voilà, témoin qui s'allume. Et pour vous rassurer, ici ça marche aussi toujours. Nickel. Voilà, encore une fois. Un grand merci pour euh, votre fidélité Laissez-moi des commentaires sous la vidéo et euh, à très bientôt Thank you everybody for watching, please leave a comment and uh, if you prefer I uh, do videos in English or in Dutch, uh, just let me know Bye bye